c'est le neurone de, de Martin. Martin. Martin. Donc des... qu'est-ce qui va descendre le long du neurone de Martin Le mmh, message. Le message, message. comment Électrique. Électrique. Oh, Et non, il va partir de où Du neurone Oui, plus pas, pas, précisément. L axone. L axone. Et, Et quel, euh, que, sur quelle partie de l'axone bah, Tu viens de le montrer, comment ça s'appelle le nœud papillon. Donc, le nœud papillon, en fait, c'est un endroit qui s'appelle le code d'émergence. Mais bien sûr, il n'y a pas de nœud papillon dans le cerveau. Alors, tu vas allumer la petite lumière. Et donc, le message électrique, il va descendre le long de l'axone. Allez, vas-y. Le... Super. Quand il arrive tout en bas, qu'est-ce qui se passe Il s'éteint. Il s'éteint, vas-y. Ensuite... On a dit qu'il y avait quoi sur les terminaisons des neurones Raphaël, en fait, tu l'avais dit. des tils, des... artifices. Comment tu vas l'appeler, alors Alors, dans le compte de Mimi, la microglie, on parlait de feu d'artifice. Et nous, ici, on va appeler ça comment Ça s'appelle comment, ça Des pompons. Des pompons. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant sur les terminaisons du neurone de Martin Des pompons. Des pompons. Donc, tu choisis un pompon de la couleur que tu veux. Un seul Oui. Donc ça, c'est un message, pas électrique, mais chimique. Donc on va le coller. Super. Vous êtes connectés maintenant. Ouais. Alors les messages bien. chimiques, ils vont aller... Donc il va aller sur le neurone de Baptiste. Baptiste. Alors, qu'est-ce que vous voyez tout en haut sur les dendrites là-bas Ça ressemble à quoi ça, ce qui est collé Il faut aller voir de plus près. Non, plus voir. Des perles en forme de quoi Des, des perles en forme de tube. Alors, sur le neurone de... Il a qui déjà le neurone? Martin et Baptiste. Baptiste. On va coller... Des perles. Des perles. Et oui. ces perles, en fait, c'est comme des boîtes aux C'est les boîtes aux qui vont réceptionner les messages. Alors, normalement, chaque message ne peut pas aller dans n'importe quelle boîte aux C'est un peu comme des clés et des serrures. Il faut la bonne clé qui aille dans la bonne serrure. Donc... D'après vous, si ici on a mis un message qui est orange, de quelle couleur il faudrait mettre la boîte aux lettres oh, orange. orange Donc il faut trouver une boîte aux lettres orange. Bah là, il y a une orange. Pas, mais... Super Là Vous allez vous... Ouh, pas super si Donc là, on a la boîte aux lettres oui, orange. Et cette boîte aux lettres, ça s'appelle, comme ça réceptionne, un ré -c Récepteur. Récepteur. Et alors, dans le neurone de, rappelez-moi ton prénom Baptiste. Baptiste. il va y avoir du coup Un message. Un message de nature Électrique ou chimique Électrique. Chimique. électrique. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire Mettre une paire. Euh, mettre une petite. Ça pas Bon, ah, c'est bon. On prend la petite lampe. Elle va, il va partir de où le message électrique <rire> Du pop. nœud papillon. Alors vas-y. Et il va descendre le long de l'axone. Mmh. super. Ensuite, quand il arrive au bout, qu'est-ce qui se passe On l'éteint. Et qu'est-ce qu'il va y avoir Le conduit chimique. Le message chimique, donc choisis un message chimique. Donc là, on a un message rose, je vais le faire. Oui, le chimique. Attention, attention. Voilà, là, on a un message rose. Donc on met un message chimique, et il va aller dans quoi Dans l'autre axone. Est-ce que c'est un axone Une boîte aux la... oui. Une boîte aux lettres la... Alors, c'est le neurone une de. Une boîte aux lettres Ouais. Une, une boîte, aux lettres boîte aux lettres de quelle couleur de rose. rose. Il y en a une, autre. Super. Boîte aux lettres rose. On a la bonne clé qui va dans la bonne serrure. Comme ça, on pourra ouvrir la porte. De Charlie. Et quand le neurone de Charlie reçoit le message chimique dans sa boîte aux lettres, qu'est-ce qui va se passer Il va avoir un autre message. De nature Je... euh, Électrique. Électrique, super. Donc, Charlie, tu prends la, la petite lampe. Et on fait passer le message électrique. Parfait. Donc ça descend le long de l'axone. Ensuite, ce que tu on l'éteint. Qu'est-ce qu'il va faire le message Il va passer à de l'autre neurone. Mm -hmm. Mais du coup, il est plus électrique, mais chimique. Chimique. Donc on choisit un petit pompon. On va essayer de trouver des pompons qui ont des beaux, perles de bonnes couleurs. Rouge. Rouge. Attention. Il y a une grosse rouge. Je vais Et le la prendre. prendre. Attention le doigt les amis. Voilà, Super. un message chimique. Donc là, on met un message a, rouge. Un oui, c'est brûlant. Il va le brûler. Et alors, le message rouge, il va aller dans une boîte aux lettres. Quelle rouge, couleur Rouge. Rouge. Alors, trouver une... Charlie, bon. trouver une petite boîte aux lettres rouge. là, on en a eu. Ah, super. Une grosse là. Parfait. Et ensuite, on arrive au neurone de... Yassir. Yassir, c'est ton. Yassir. Alors à toi, Yassir. Yassir. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le neurone de Yassir Qu'est-ce que tu fais Explique-nous. Moi, bah, je le détache. Tu détaches quoi euh... Vous pouvez les le, message. le message, le message. commun C'est la lampe qui symbolise le message. Dire... Électrique est... ou chimique est... Ouais, mais Chimique, c'est ah, le mais... petit pompon. Ah, électri électrique. électrique Il part de où le message électrique Alors papillon. déjà, il part de où de la... de de de la... de de Du nœud papillon, oui. le code d'émergence, et il descend le long de... L'axone. Et quand il arrive au bout, il on l'éteint. Et là, il va y avoir un message chimique. chimique. Donc, on choisit un petit pompon. Tiens, j'ai pris un Et le message vert, il va aller dans une boîte aux lettres verte. Comme ça, on a le système clé-serrure. Parfait. Connecté maintenant. Elias, c'est bien toi. C'est Une fois que le message chimique vert est allé dans la boîte aux lettres verte du neurone de... Elias. Elias. Qu'est-ce qui va se passer On va le décrocher. On décroche quoi euh... Le message électrique. Électrique, super. Vas-y. Ah, c'est pas comme ça? C'est comme ça. Tiens. Hop. Super. Donc le message électrique, il part de où? D'une euh, papillon. papillon. D'une papillon. Et après, qu'est-ce que tu fais, Elias? Et il va descendre le long de? L'axone. L'axone. Vas-y. Parfait. Et quand il arrive au bout On l'éteint. Et là, il va y avoir le message oui. Chimique. Chimique. Oui, madame Emeline. Parfait. Et après, quelle la je... boîte aux lettres. De quelle couleur jaune. je l'apprends Pourquoi Parce que c'est la couleur jaune. du produit chimique. Du produit la... chimique. <rire> message chimique. Du produit chimique. C'est du monsieur propre, tu crois. <rire> Super. Non, parce ne pas vous brûler. Alors, une fois que le message chimique jaune est arrivé dans la boîte aux lettres jaune du neurone de. Timothée. Timothée, qu'est-ce qui va se passer Je prends la lampe à vélo. On prend la lampe à vélo, elle représente quoi Les messages. Les messages comment électrique. électrique. Il part de où D'une papillon. Du papillon. Et ça va descendre le long de l'axone. Et le message, il va passer grâce à l'aide de qui Les oligodendrocytes. Ouais, super. Les oligodendrocytes. Donc on descend le long de l'axone. Quand on a... On éteint au bout, la lumière On éteint la lumière. Et ensuite... Il faut une, un pompier. Qui représente quoi Chimique. Le message chimique. Le message chimique. Qu'est-ce que je dois faire maintenant Et maintenant, une boîte aux lettres blanche. Et à quoi elle sert la boîte aux lettres C'est pour, le qu chim... dans... qu -ce ben, le pour que ça arrive. Qu'est-ce qui arrive C'est pour qu'il arrive C'est une de vélo. À mon Exactement. Voilà. Oui, pour pour réceptionner le message. Donc on l'appelle le récepteur. Ré y Récepteur. Récepteur, c'est pour la réception, exactement. Ensuite, on arrive au neurone de Raphaël. Raphaël. Raphaël. Donc qu'est-ce qui va se passer je enlève la lampe. On enlève la lampe qui représente le message électrique. Après, bah, je... Il part d'où le message électrique du mets papillons. Après, j'allume les le message Ouais. Il descend le long de... L'axone. Et il n'y a plus une neurone de neurones, alors. Et alors, après, on va boucler oui. la boucle avec ce neurone-là. Ouais. Ah ouais. Ça, on on peut se connecter. connecter. <rire> Super. Donc là, on a un grand réseau de neurones. Et après, ça va refaire le tour. Ça ressemble à là, là, un C'est un réseau maintenant. Le... Après, je mets le, euh, le bouton. Mm -hmm. Ouais. De quelle couleur J'en ai pris un violet. Super. Oui. Alors, attends, attends, on va le coller. On le colle où euh, là. Ici et donc quelle est la prochaine étape si je lui ai mis un petit message chimique euh, violet boîte aux lettres violettes. Et à quoi Super. elle sert Et je la mets ben où la en boîte aux lettres qui... violette une pour une Pourquoi je la mets là Pour que ah ouais, euh, les, les, les neurones de Martin, ils il il reçoivent. Et comment on appelle cette partie du neurone On va le coller ce sont les cheveux de, du neurone de Louis, comment on les a appelés, ces cheveux. Ce les, sont les... Non, non. l'axone, c'était son grand bras. Ah, ouais, les dents... Drides. Les dents drillées. Super. C'est bon, là, on a un réseau qui est opérationnel. Je vous félicite.